Ça va bien? Oui. Tu vois le petit scorpion qui se cache derrière la roche? Oui. Je crois qu'il essaie de nous dire qu'il est temps de partir à l'aventure! Euh... <rire> On y va! <rire> oh. Tu entends ce que j'entends? Oui. C'est le cri d'un wallabi. Un walla-quoi? Voilà un wallaby. Sais-tu ce que c'est, un wallaby Il ressemble à un tout petit kangourou. Et il fait partie de la même famille des marsupiaux. De plus, les mamans wallabies portent leur bébé dans leur ventre sur une poche. Comme les mamans kangourous. <rire> Oliver, mon ami, il est temps de se transformer en petit wallabi. Ouais! Allez, fais comme nous. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration, active tes doigts magiques et on se transforme en petit wallabi. Wallaby, Wallaby, Wallaby. <rire> Sais-tu comment on se déplace un petit Wallaby? Il saute! Oui, tu as raison, Oliver. Il saute! Allez, saute et fais comme nous. Saute, saute, saute, saute, petit Wallaby. Saute saute saute saute, saute, saute, saute, saute et souris. Oh, bravo! Vous sautez super bien, mes petits Wallabies. Que l'aventure commence! Ouais! Oh, ouais! Nous sommes des bébés Wallabies et nous sommes dans la poche de notre maman Wallaby. Oh, ouais, ouais. ouais! Oh, oh mais qu'est-ce qui ne va pas, petit Wallaby? Il fait noir! Ouais! Oh, oh oui! Il fait noir! Vite, On doit grimper le long de la poche notre maman wallaby pour pouvoir sortir. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met à quatre pattes. On lance nos pieds vers l'arrière. Et on amène notre genou à notre coude. Et on fait la même chose de l'autre côté. Chante et grimpe avec nous. Grimpe, grimpe, grimpe, petit wallaby. Grimpe, grimpe, grimpe. grimpe grimpe et souris. Encore! Grimpe, grimpe, grimpe, <mérite> petit wallaby. Grimpe, grimpe, grimpe, grimpe et souris. Oh, bravo! Vous grimpez super bien. <rire> ah, nous sommes maintenant à l'entrée de la poche de notre maman wallaby. Allez, on se lève et on prend une grande inspiration. On écarte légèrement les pieds, on plie les genoux, on fait comme si on s'assoyait sur une chaise. On inspire et on lève les bras. Et on expire. Encore, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on relâche. Ah, oh, que l'air est frais! Oh, oh, oh. oh! Mais... mais qu'est-ce qui se passe, Oliver? On enfin. vole! Ah, mais oui, on dirait qu'on est en train de voler, mais c'est juste notre maman Wallaby qui nous retire de sa poche. Elle va nous donner à manger! Youpi! Oh. Allez, elle nous reprend de sa poche et elle nous met par terre et on croise nos jambes. Ouh! On a vraiment faim! Alors Maman Wallaby nous prend dans ses bras. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On ramasse notre pied et on se fait bercer par Maman Wallaby. Chante avec nous. Chu-chu-chu, bébé Wallaby. Chu-chu-chu, tu vas bien manger. Oui, oui, oui. Et elle nous donne à manger. <mimitation> mm -hmm. Et elle nous dépose par terre. Oh, oh! On a encore faim! Alors, Maman Wallaby nous reprend dans ses bras. On prend l'autre pied et on se fait bercer. Chante avec nous. Su bébé Wallaby. Chu tu vas bien manger. Oui, oui, oui. Et ma maman alabie nous donne à manger. <susseurs> mm, délicieux. Et elle nous dépose par terre. Oh, on a vraiment bien mangé. Est-ce que nous avons le ventre plein, les amis? Très plein. <lix> Mais qu'est-ce qui se passe? On grandit! Oh, mais oui! On est en train de grandir! Allez, suis-nous! On s'accroupit, on place nos mains au-dessus de notre tête et on grandit à trois. Un, deux, trois et. Oh. Oh, oh, wow! On a vraiment bien grandi! Oh, que tu es grand, Oliver! Wow! wow. Hey, toi aussi! Impressionnant. Génial. Et on continue. On écarte les pieds et on tourne notre corps de ce côté-ci. On lève les bras. Oh oui. Et on montre nos beaux muscles. Oh wow. Nos muscles se développent de plus en plus. Montre-moi tes beaux gros muscles, Oliver. Oh, oh, wow! Et là, on va voir si nos jambes ont pris des forces. À trois, on transfère notre poids sur cette jambe. On y va! Un, deux, trois, et... Oh, oh, oh, wow! Et on allonge nos bras le long de nos oreilles. Et on reste comme ça pour quelques moments. Bon travail! Et on relâche. Wow! Et on fait la même chose de l'autre côté. On écarte les pieds. On tourne notre corps de ce côté-là. On lève les bras. Wow! Est-ce que tu ressens ce que je ressens, Oliver? Nos muscles! Oh oui! Nos muscles! Et on montre nos beaux gros muscles! Ah! Et pour la dernière épreuve maintenant, on va voir si l'autre jambe a pris des forces. À trois, on y va! Un, deux, trois... Et hop! Oh, bon travail, Oliver! Et on reste comme ça pour quelques moments. Oh, bravo, tout le monde! Et on relâche. Oh, wow! On a vraiment bien grandi! grâce à la bonne nourriture de notre maman Wallaby. Merci, maman Wallaby. Merci, maman. Euh, tu entends ça? Mais c'est quoi? Le téléphone. Oh, mais oui, c'est le téléphone. Allez, on doit répondre. On se met sur nos fesses... et on répond au téléphone. Bébé Wallaby, bonjour. Comment puis-je vous aider mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. D'accord. Au revoir. Pip. On raccroche. Oh, je suis tellement excitée. On nous invite à une fête. Oh, oh. On va danser. Yopi. <rire> Lexi répond. Oh mais oui oui, si je réponds. Allez, on répond tous au téléphone. Et bébé, bon la vie, bonjour, comment puis-je vous aider? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Super, au revoir. Et on raccroche. Oh! Oliver, mon ami, on nous dit de porter notre plus belle cravate. <rire> Allez, on fouille dans nos affaires. On se lève, on écarte les pieds et on entrelace nos mains derrière notre dos comme ça. Et on fouille dans nos affaires. Chante et fouille avec nous. Fouille, fouille, fouille, petit ou à la bille. Fouille, fouille, fouille, pour trouver une cravate. Encore. Fouille, fouille, fouille, petit ou à la fouille, fouille, fouille, fouille, car on va bien fêter. Hey! <rire> et voilà. Nous avons trouvé une belle gravate! <rire> Allez, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met sur notre dos. Oui! On place nos mains le long du corps, on plie les genoux, on pousse avec nos mains et on supporte notre dos avec nos mains comme ça, et on pointe des pieds. Et on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et voilà, nous avons notre cravate. Et on déroule le dos doucement. Tranquillement. <rire> Et voilà, nous avons tous une belle cravate. <rire> oh! Si notre maman a la vie, elle nous accompagne à la fête! Boing, boing, boing, boing, boing! Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait tellement noir ici. C'est une fête surprise pour nous! Pour notre anniversaire! Parce qu'on a beaucoup grandi, tu sais. Oh, oh. oh, merci! Allez, on fait la fête! Wouhou! Oh, oh, ouais! Allez, danse! Et fête avec nous! Allez, on danse ce côté-ci. On danse ce côté-là. Encore, on danse ce côté-ci. On danse ce côté-là. Oh, on danse ce côté-ci et on danse de ce côté-là. Oh, oh, oh. oh, wow. Vous dansez super bien, mes petits Wallabies. Merci. Oh, de rien. Oh, oh mais c'est notre maman Wallaby qui vient nous chercher. Oh. C'est vrai qu'il est vraiment tard. Elle nous prend et elle nous met dans sa poche pendant que nous, on s'endort. On inspire. Et on expire. Et voilà, notre aventure yoga est déjà terminée. Est-ce que tu es bien amusé, petit Wallavi? Nous aussi. Et toi, Oliver? Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On a bien grandi grâce à la bonne nourriture de notre maman Wallaby. Et de plus, on est devenu grand et fort grâce à nos beaux, gros muscles. Oh, ouais! Et finalement, on a bien dansé à notre fête surprise. On a dansé toute la nuit. Oh, on adore danser.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 Merci. Et si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci Oliver. Merci Lexi. Et merci à toi aussi. Merci. Je m'appelle Lexi et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini yoga.